L'idée du cinéma du réel, ça correspond plus à cette idée d'essayer de, de raconter notre société, notre monde à travers un regard personnel, en interprétation. Donc, euh, les, les, les cinéma du réel est pour nous, surtout à ces moments, les territoires où il se passe les choses les plus intéressantes du point de vue de la recherche, du point de vue de la liberté des auteurs, de trouver leur forme, dans les films et de justement interpréter le réel. Du coup, le festival devient un lieu de recherche et de questionnement, un lieu où on s'interroge autour de notre société, autour du monde qui nous entoure et des autres façons de voir le monde parce qu'on raconte les différences de regard. Les cinéastes qui se dédient au cinéma du réel ont toujours su euh, percevoir et sentir les gros changements de la société euh, et euh, inévitablement les festivals, donc c'est un, un lieu d'engagement très fort. Tout ça passe à travers le cinéma, à travers les langage aussi. En 2017, en fait, euh, les centenaires de la date euh, de naissance des Jean Rouge. C'est Madurel qui est né sous l'égide du, du grand cinéaste anthropologue, ne pouvait pas. Ni, fêter cet anniversaire. Surtout qu'il y a encore plein de choses à découvrir et plein d'aspects de, à mettre en à valeur de l'œuvre énorme des Rouges. Nous allons proposer euh, une série d'enregistrements sonores qui sont conservés à la BNF et pas très connus qui sont euh, des vrais voyages, D'images et de sons, de... c'est une expérience assez inédite. Et à côté de ça, il y aura l'œuvre des quatre artistes cinéastes qui ont digéré et absorbé l'œuvre de Rouge de, de, de façon très personnelle. Tout ça sera proposé sous forme d'installation dans les espaces du Centre pompidou enfin, tout au long de la durée du, du festival.